Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une vidéo d'actualité, et, et, et, et, et, un paquet d'anecdotes que je vous disperse, comme ça que je vous distille tout au long de l'année. Alors... Auparavant, je ne le faisais que dans les moments un petit peu creux de la chaîne, mais le succès que vous avez réservé à ma grande surprise, à mon anecdote des 99 nuits, le conte oriental des 99 nuits, dont je vous invite évidemment à prendre connaissance dans le coin de l'écran, le succès, disais-je, que je vous lui avais réservé, notamment les femmes, c'est une anecdote principalement pour les femmes, et vous l'avez partagée nombreuses, vous l'avez... Euh j'ai mis des pouces, etc. J'espère que vous réserverez le même sort à celle-ci. Bah, m'incite du coup à faire plus de vidéos pratiques, directes et simples pour les femmes. Enfin, je ne m'y attendais pas, mais manifestement, c'est ce que vous demandez. Alors, le peuple exige, le roi euh, se, se plie, enfin délivre. Je, je plaisante, je suis au second degré. c'est ça pour les femmes qui ne sont pas toujours familières avec les degrés. Donc, euh, le deuxième conseil... Comment nommerons-nous cette série de conseils aux femmes Je ne sais pas, proposez-le en commentaire. Euh, ce deuxième conseil euh, aura pour thème, après le premier qui avait pour thème l'absence d'assertivité et l'indifférenciation, ce deuxième conseil, toujours sous forme d'erreur, toujours cette erreur que vous commettez, aura pour thème les caprices et le droit ou pas à faire des caprices. Juste avant de commencer, et évidemment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 Euh, le prérequis euh, pour comprendre cette vidéo, ça va être la bienveillance. Mais alors, cette fois-ci, ça va pas être une bienveillance euh, abstraite sur n'importe quel inconnu ou dans des, des situations. Non, là, c'est, euh, je vous demande de la bienveillance envers moi, car je sais par expérience qu'il y a un moment de l'histoire où vous allez vous voir votre petit duvet, votre petit poil. Se hérisser parce que je vais proférer, non pas une insanité, mais quelque chose d'un peu hérétique aujourd'hui. Je vais dire que les gens ne sont pas tous égaux et qu'on n'est pas tous beaux pareil et qu'on n'a pas tous le même capital et qu'on ne représente pas tous le même attrait. Alors je sais que c'est insupportable pour beaucoup d'entre vous. Je vous demande de vous calmer. Je ne suis que le messager, hein, d'accord On n'est ne, on ne, on pas à la préhistoire ou euh, euh, on n'est pas comme dans les contes tribaux. Euh, ou antique, où le messager arrive et on le zigouille parce qu'on n'aime pas le message. Hein. Ils ont dit non. On essaie d'être civilisé, avancé, puisqu'il paraît qu'on est le progrès, bah montrez-le. Et ne vous agacez pas de quelqu'un qui décrit le réel. L'anecdote que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée l'été précédent le, le, le Covid, donc l'été 2019 si je ne m'abuse. J'ai accepté une invitation à la plage d'une du, du, du amie. J'étais à Rome ce mois-ci, puis à Nice le, le, le, le suivant. Il se trouve que là, j'étais à Rome. La mer à Rome est à environ... Euh, euh, bon, la mer, pas top, à 45 minutes, mais la jolie, les jolies plages sont à environ une heure, donc il faut une voiture. Et j'ai accepté un dimanche matin, comme ça, une invitation à à la plage. Et parce que je me trouve être correctement et décemment élevé, quand j'accepte une invitation, je ne viens jamais les mains vides, sauf si c'est vraiment totalement, euh, euh, je veux dire, t -t -t tellement à la bonne franquette, avec des amis d'extrêmement longue date, ça peut arriver, mais encore, on sait que ce sont des gens qu'on va remercier ou rétribuer d'une façon ou d'une autre. Là, c'était une copine de, de, de ma classe de, de tango de l'époque, qu'on est toujours amie, d'ailleurs, Marie-Victoire, elle ne me regarde pas parce qu'elle ne parle pas français, Maria Vittoria m'invite à la plage, et euh, c'était l'été, donc je fais un petit panier de fruits de saison, voilà. Euh, un... Il se trouve que le week-end, il y a un marché dans Rome qui est à côté de Circomassimo que je vous recommande, parce qu'il est non seulement bio, ce qui est très à la mode, mais surtout il est local, c'est-à-dire que tous les fruits qu'on y trouve ne peuvent venir que du département, et c'est pas, de la... pas des, des fraudes espagnoles avec des citrons argentins, etc. Et donc j'achète des cerises euh, bio et locales, des abricots bio et locales et des pêches bio et locales. Évidemment le tout de, de, de saison, comme, comme ça va sans dire. On se rend à la plage, finalement le temps se couvre un tout petit peu, on est un petit peu moins excentré qu'on ne le voulait, on est sur une plage un peu moins top que, que, que je ne le voulais, tant pis. Je lui ai fait la surprise de ce qu'il y avait dans mon, dans mon sac, elle ne le savait pas. Je sors mon petit, mon petit sac et j'avais un panier, Bah ouais, je... Vous pouvez trouver que ça fait euh, pédant ou voir un peu pédé, ça m'est égal. J'ai un panier à pique-nique parce que je trouve ça sympa. Ben ouais, ben voilà, c'est. traitez-moi de tous les noms si vous voulez. Moi, je m'en fous, j'ai un panier à pique-nique et une nappe, voilà. Donc là, j'avais pas la nappe, j'avais que le panier. Et j'avais lavé les fruits, évidemment, logistique, et je sors les, les, les fruits. J'en avais pris bah, toujours un petit peu trop, parce que vous savez, au marché, euh, vous avez toujours du mal à prendre des petites quantités, donc c'est toujours, ouais, je vous en mets un peu plus, donc j'en avais, avais, je ne sais pas, un kilo, enfin j'en avais plus que, plus que de raison. Donc je m'attendais quand même à une certaine surprise. Je sais que tout le monde ne pense pas... À un genre de détails, et euh, j'avais pris de l'eau également, peut-être du cidre, je sais plus. Bref, donc elle, elle, elle boit, etc., elle picore une cerise, et elle ne touche pas mes abricots qui étaient, euh, encore une fois, mûrs à souhait. ils étaient euh, quasi, ils étaient oranges, quasiment bruns, vous savez, quasiment sunburn, quasiment couché de soleil, écrasé tellement ils étaient mûrs, ils fondaient, rien. Et donc je, je, je, je commence poliment, et puis je, je me rends compte que je vais devoir m'enfiler un kilo d'abricots, quoi, et ce, enfin, de pêche, etc. Et ce à quoi je lui demande, mais euh, tu as, as, as une allergie ou une intolérance, quelque chose Et elle me répond que euh, en fait, euh, elle n'apprécie pas la peau des abricots et la peau des, des, des pêches ou des brugnons, je ne sais plus. Et puis comme on n'a pas de couteau, bah, du coup elle ne pourra pas les manger. Donc, je me retrouve... C'était pas le problème du coût. Euh, ce marché, en plus, est assez bien placé en prix. Il y en avait, je sais pas, les abris c'était 3 euros le kilo, les pêches, de 50 Je sais pas, j'avais, j'en euh, sais rien, j'avais 5 euros de fruits. C'est pas le problème. C'est le problème que j'y étais allé, que je les avais choisis, que je les avais portés. C'est pas le prix, et que, en plus, je déteste jeter la nourriture, ça ne se fait pas dans mon éducation. Donc c'est pas le prix. C'est juste qu'elle a bouffé trois cerises, j'avais 1,5 kg de fruits, j'ai même pas pu tout finir. Euh, je les ai rapportés à, à la maison à moitié mâchés, parce qu'évidemment, dans le sac, etc. Et euh, voilà la, la, la, la morale, et voilà la leçon, et voilà l'erreur que vous commettez. Encore une fois, si c'était une anecdote isolée, ça ne ferait pas une anecdote de fournée de Stéphane-Edouard. C'est parce que ça n'est pas isolé, et c'est parce que je la relis à un compendium d'anecdotes équivalentes explicables par le même phénomène que je vous la présente. Encore une fois, si elle ne se relie à rien, elle n'aurait aucun intérêt. Comme disait Vandel à l'époque du Nulle part ailleurs, si ce que je vous dis était inventé, ça n'aurait pas d'intérêt. Si cette anecdote ne se relie à rien, ça n'aurait pas d'intérêt. À quoi elle se relie Elle se relie à ce que euh, dénigrer, euh, ou plutôt ne, ne s'abstenir de manger quelque chose auquel on n'est pas allergique, pas intolérant, au titre que c'est pas tout à fait à notre goût, et eh bien, surtout quand ça vient d'une bonne intention, que c'est une attention, que c'est délicat, que c'est sympa, etc., ça s'appelle faire un caprice. Et faire un caprice, c'est là que je vous demande de la bienveillance envers moi, je vous demande de ne pas céder à votre pente, et de ne pas avoir vos poils qui se hérissent quand je vais rappeler que le monde est inégal et injuste, et eh bien ça va pas à tout le monde. Molière disait « tout y si est bien nos belles », et eh ben les caprices « seillent aux très belles ». J'entends par « très belles » les déciles supérieurs de la courbe de Gauss de la beauté. 80% des gens sont moyens, 10% des gens sont très demandés, 10% des gens ne sont pas demandés. Okay. Les caprices say « seillent aux 10% les plus demandés ». Et l'horrible réalité, j'en suis pas... Fier, je ne fais que de décrire la cinétique des relations réelles, par opposition à toute la presse féminine qui ne décrit que ce qu'elle voudrait qu'elles fussent. Le réel, c'est que je l'ai mal pris. Et le réel, c'est que je l'aurais peut-être plus toléré de la part d'une très, très, femme absolument divine. Ça aurait pas été plus intelligent, mais je l'aurais peut-être accepté. Marie-Victoire est euh, une nana normale et dans, dans, dans les 80%, dans la normalité. En plus, on, je n'en veux pas, je m'en fiche. Enfin, on n'a pas, pas une relation de type euh, Corte un on ne flirte pas. Quand tu ne flirtes pas, ou quand tu es moyenne, ou quand tu es normal, je te déconseille très, très, très, très fortement. De faire ce type de caprice. Alors bien sûr, une intolérance, d'accord. Une allergie, d'accord. J'ai connu des gens, notamment des femmes, mais pas que, allergiques au laitage, allergiques au sucre, allergiques au gluten. Bien sûr, tu vas pas t'enfiler un, un, un croque-monsieur si tu es allergique au, au laitage et au, et au gluten. Mais dans la mesure où c'est pas une allergie mais c'est une petite préférence, tu fermes ta gueule et tu apprécies l'attention j'ai des goûts et des dégoûts alimentaires comme tout le monde, il y a des choses qui me plaisent plus ou moins, d'accord Quand c'est offert ou apporté par surprise, je ne dis pas que je vais tout finir, je ne vais pas ne pas y toucher au titre que. Par exemple, j'ai tendance à éviter les farines blanches, à préférer voilà, la farine complète, le riz complet, etc. Hier soir, j'avais... Euh Bon, on était lundi, donc forcément, j'avais mon ex à ôter euh, thé, comme tous les lundis, euh, comme la plupart des lundis. Elle m'a apporté euh, des biscuits de la boulangerie en farine blanche. Jamais je les ai jetés ou dédaigné. Non, j'en ai mangé un ou deux, il y en avait cinq ou six. J'en ai pris un et demi ou deux et j'ai dit que j'avais plus faim. Mais je ne me suis pas permis de faire un caprice alors que je sais les sentiments qu'elle nourrit à mon égard. Euh, D'ailleurs, je vous raconterai cette histoire, n'en tirez pas de conclusion hâtive, vous n'en savez rien, donc euh, ne reliez pas les points tant qu'il vous manque le canevas, d'accord Je ne me permets pas de faire des caprices alimentaires et autres à des gens, même quand je suis en position de le faire. Alors surtout, si vous êtes une girl next door, si vous êtes comme 90%, 90% si vous êtes juste normal, si vous ne faites pas partie de ce que Molière appelait tout ce qui si est bien Nobel, si vous n'êtes pas dans les 5 ou 10% de gens à qui on pardonne tout, quand vous présentez votre liste de caprices, j'aime pas la peau des abricots, j'aime pas euh, le noyau des cerises, j'aime pas la peau des pêches, j'en ai une qui récemment m'a fait un dîner de groupe avec des, des, des, des clients, des clientes, « Ah ben je viens mais par contre j'aime pas les endives, j'aime pas les choux de Bruxelles, j'aime pas ci, j'aime pas ça. » J'ai répondu, c'est une intolérance ou c'est juste que euh, tu as les goûts alimentaires d'une enfant de CM2 Ah mais non, mais j ai, j ai, un jour j'ai essayé à la cantine, j'ai pas aimé. Mais tu fermes ta gueule parce que t'es pas dans les déciles qui te permettent de... de, de t'es pas dans tout ce qui est bien au bel. T'es une meuf relativement normale sans vouloir être méchant. Et les caprices vous rendent incasable. Je suis désolé. Détestez-moi. Mais je ne fais que vous décrire le cheminement mental d'un homme qui vous éjecte. Les caprices, c'est très très très belle. Donc quand vous ne l'êtes pas, eh bien, c'est pas très malin d'expliquer de, qu'il faut jeter un kilo d'abricots frais parce qu'on n'aime pas la peau. Voilà J'espère que ça vous servira. J'espère que vous avez résisté à la pente de faire sororité et de dire que je suis un Je ne suis pas un je décris la réalité des gens qui vous entourent, mais qui l'occultent ou qui la masque parce que ça n'est pas dissible ou parce qu'ils n'en ont pas conscience. Voilà, tout simplement. Pour plus de conseils pratiques sur les relations hommes-femmes, notamment adressées aux femmes, c'est le moment de le dire en commentaire, de vous manifester sur les réseaux sociaux et asociaux et je comprendrai à votre retour que je devrais en, en faire plus. En attendant, je vous pointe à l'écran la vidéo des 99 nuits, si jamais elle vous avait échappé, ou si le, le, la morale vous était sortie de la tête, c'est le moment de vous rafraîchir non pas la morale, mais la mémoire.